Allez, on commence cette présentation avec Warhammer 40k et notamment la sortie du codex Death Ward. Ça y est, c'est l'arrivée des euh, Death Ward pour euh, la V9. Je euh, vous rappelle euh, que cette fois-ci, ce n'est pas un supplément, hein, c'est bien un codex euh, intégral qui vous sera proposé. Euh, vous pourrez le toucher... Je... petit coup de pouce à 32 euros chez mon partenaire euh, avec euh, le code promo euh, Pierrot qui vous donne 10% sur tout le magasin et donc également euh, sur Warhammer. Alors le tout sera accompagné bien, bien entendu de la euh, Patrol Box hein, que moi j'avais euh, déjà euh, j'ai déjà craqué en fait pour cette formule qui était certes un petit peu plus cher hein, quand même 110 euros dans laquelle on va retrouver un Typhus, euh, un euh, Biologicus, hein, euh, cette espèce de de, de, de, de savon fou, et puis il y aura 7 marines de peste, et une trentaine en fait de véroleux bien dégueulasses qui bavent dans tous les sens, ça peut quand même être assez cool pour starter, ou pour commencer à compléter ce que vous avez déjà. Alors sinon, avec ça vous aurez également un superbe seigneur virulent, qui va sortir, que je trouve très très classe avec son masque, et puis surtout avec la partie un peu gluante qui pendouille sur, sur, le, sur le gant mécanique, Franchement c'est très très attirant et puis il euh, y a euh, les euh, élus de Mortarion euh, si vous voulez pouvoir balancer 2-3 stratagèmes ça me paraît euh, quand même assez cohérent surtout que voilà c'est une bonne façon de jouer des guard et puis euh, de pourrir un peu l'armée d'en face. Bref de quoi quand même bien bien bien euh, s'ouvrir euh, les chakras et puis s'offrir de la diversité euh, de jeu parce que c'est vrai que pour l'instant on était un petit peu euh, coincé euh, côté, euh, côté opposition euh, au primaris et là euh, bah, ça commence à devenir exaltant. Sinon, côté lecture, bibliothèque Warhammer 40k, on va se retrouver avec euh, Forger euh, par les flammes, euh, qui est euh, plutôt sympa en français. On aura également Les égarés, attention, c'est une première partie. Euh, le mariage à bout pourtant, euh, ça c'est. <rire> voilà, il faut voir euh, de quoi il retourne. Et puis surtout, mon préféré, c'est euh, Les Têtes brûlées, la 13ème Légion, puisque en fait, c'est une Légion euh, de Paria de condamner en fait. Hein. Vous savez que en fait, pour l'Astra, euh, bah, normalement les pays, chaque planète doit fournir son contingent et que il bah, y a des planètes qui, euh, qui se chargent de fournir le contingent à l'Astra Militarium en prenant des condamnés à mort et puis en, en, en générant comme ça euh, des, des, des ressources. Dite obligatoire pour l'Imperium, Et là, bah, dans les Têtes Brûlées, on vous propose de suivre les aventures de cette 13e Légion qui est intégralement euh, organisée, par, enfin créée par des repris de justice, par des condamnés à mort. Et euh, voilà, ça fait un peu douce salopard. Je pense que ça peut être sympa. En tout cas, ce sera pour moi en bibliothèque mon coup de cœur. Sinon, côté jeu de figurines, on va avoir Mars Code Aurora qui va sortir en français alors il y avait déjà la possibilité de commander le book mais là en fait j'en parle parce qu'il est disponible chez mon partenaire filbert pour à peu près 24 euros un petit peu moins de 24 euros euh, le concept en fait c'est que c'est un livre de règles qui vous permet de jouer à des jeux d'escarmouche de combat avec n'importe quelle figurine en fait c'est un système générique donc ça c'est assez intéressant vous allez pouvoir ressortir vos figurines d'infinity ou ou même vos figurines de Warhammer 40k euh, ça a été pas mal présenté hein, euh, sur euh, sur internet euh, là euh, dans le livre vous allez avoir le système de jeu on va vous présenter des listes des factions et puis également des scénarios si vous voulez y voir un petit peu plus clair de ce côté là je vous conseille la vidéo de euh, ta gueule on joue puisqu'ils ont en fait présenté euh, le système de jeu et je trouve que voilà c'est une des dernières vidéos en date et puis c'est super bien fait j'adore leur taf donc euh, voilà, je vous conseille d'aller la regarder, je vous la mets en lien juste ici. Sinon côté cartes, le petit coup de cœur qui m'intrigue c'est Shards of Infinity. C'est un jeu qui a été développé par les créateurs de Ascension Deck Building. Donc là aussi c'est un deck building mais un petit peu différent. L'idée en fait c'est qu'on va acquérir des points de puissance et qu'au fur et à mesure que le jeu se développe, bien entendu on devient de plus en plus balèze, mais c'est surtout toutes les cartes qui en bénéficient. C'est-à-dire que contrairement à un deck building, vous allez acquérir des cartes de plus en plus balèze au fur et à mesure que vous vous stuffez de plus en plus là en fait même les cartes que vous avez euh, de façon initiale au début qui donc normalement ne sont pas très puissantes, euh, vont évoluer et vont monter en niveau au fur et à mesure que votre puissance se développe au niveau du personnage euh, je trouve ça assez intéressant alors bien entendu on joue avec un personnage au début puis après il y a la possibilité de faire intervenir euh, des, euh, des mercenaires je trouve que graphiquement euh, c'est très très très beau euh, vous savez qu'en ce moment on on baigne pas mal dans l'équipe, dans l'esprit cyberpunk, et là ben, on, on s'y rattache. Et puis ce qui m'a aussi euh, beaucoup intrigué, c'est qu'on est sur des parties de 30 minutes à 1 à, à heure, mais surtout de 1 à 4 joueurs. Donc on est dans un deck building, mais on n'est pas dans un versus, on a la possibilité de jouer à 4 et euh, du coup, euh, bah voilà, ça, me, ça, me, ça me titille un peu, je voulais absolument vous en parler. Je vais regarder si, si j'arrive à, à en acquérir une épreuve et puis, euh, et puis on, on vous la présentera dès que possible. Voilà, Shad of Infinity, c'est euh, chez un de notre partenaire, euh, Yellow Game, donc euh, on verra. Et normalement, ça devrait sortir en fin de semaine. Les Flammes d'Adlerstein, et je ne le dirai qu'une seule fois. Ce jeu-là, il paraît très intriguant. C'est un jeu d'enquête euh, qui a euh, plusieurs choses sympas. La première, c'est qu'il n'y a pas en fait euh, de règles du jeu. C'est-à-dire que lorsque vous ouvrez en fait euh, la boîte, hein, euh, vous allez directement tomber sur les ressources. Euh, vous savez en fait qu'il euh, y a une personne qui est morte dans les flammes euh, de sa maison, euh, et puis ben vous devez euh, vous devez euh, découvrir pourquoi. Voilà. Donc euh, dans ce bouquin, enfin dans cette boîte, il euh, n'y a, a justement il a pas de bouquin, il n'y a pas de livre de règles. Vous avez directement en fait les informations. Vous devez réunir en fait les indices faire des recherches, on vous conseille de faire des recherches sur internet, donc je pense qu'ils ont, euh, ont été malins, ils ont utilisé en fait euh, euh, l'éventualité de vos recherches sur le web pour euh, vous euh, orienter également, euh, vous avez la possibilité, alors les parties sont de 1 à 2 heures, je ne sais pas comment on se dépatouille euh, en cas de problème dans cette situation là. Mais, mais pourquoi pas, peut-être qu'il y a une logique qui fait qu'on ne coince pas de trop. L'avantage, c'est qu'on joue de 1 à 5 joueurs. Et puis surtout, en fait, que cette boîte n'est qu'une première et qu'il y aura d'autres enquêtes qui seront proposées. Voilà, donc c'est, j'essaye de le redire, les flammes d'Adlerstein. voilà. Et, et ça m'intrigue beaucoup et ça devrait donc sortir soit cette semaine, soit la semaine prochaine peut-être qu'on en reparlera en tout cas si vous, vous y mettez et que vous euh, testez, je veux bien votre retour. Allez, pour en finir avec cet expresso et eh oui, déjà je vous ai dit qu'il serait très tôt, je voulais vous parler de euh, Tortuga 2199 et euh, surtout euh, de la sortie de son extension qui notamment vous permettra euh, de jouer jusqu'à 5 joueurs. L'intérêt de ce jeu, c'est que c'est un deck building qui est supporté par un système de plateau assez intéressant et plutôt complémentaire. Alors bien entendu, le deck building, vous allez cette fois-ci jouer de façon très classique en augmentant vos capacités. L'idée, c'est d'avoir un maximum d'influence sur le plateau et donc sur les zones du plateau. Ce qui est intéressant, c'est que chaque zone va vous ouvrir des cartes supplémentaires et donc de la diversité de jeux et puis également en fait chaque zone a euh, certains euh, pouvoirs certaines capacités qui sont euh, inhérentes à la zone et à partir du moment où vous allez pouvoir la contester et, euh, et en prendre le contrôle vous allez pouvoir bénéficier de son influence mais également de ses capacités voilà je trouve ça très visuel c'est très graphique c'est très très beau initialement c'était un ks euh, c'est jouable donc avec l'extension euh, jusqu'à cinq euh, joueurs et ça et eh ben c'est déjà disponible en précommande donc au moment où où je fais la vidéo, normalement, fin de semaine, ça sera sorti, ça s'appelle Tortuga, c'est très joli, c'est très beau, c'est ultra dynamique, et euh, c'est multiple, à la fois jeu de plateau et deck building, je trouve ça sympa. Voilà, j'en conclue avec cet expresso, c'est vrai qu'il est très très court, mais euh, je ne sais pas si vous avez euh, pressenti. Le Brexit est en train de pointer le bout de son nez. Et au niveau jeu, bah, on est pas mal sclérosé, hein, notamment également euh, chez euh, 40K. Hein, on nous a euh, parlé de la sortie en fait de ce nouveau euh, codex Guard. On va voir comment ça se passe au niveau de la distribution, euh, si les magasins vont en avoir en quantité, s'ils si vont les avoir euh, dans les dates euh, qu'on attend. Euh, toutes les sorties sont un petit peu en dents de scie, un petit peu en attente, on est un petit peu en train de se regarder, euh, voir comment ça va se passer. C'est un peu tendu pour l'instant, je pense qu'il faut attendre que ça se mette en place. Je pense que d'ici le mois d'avril, on y verra un petit peu plus clair. Quoi qu'il en soit, je tenais à faire cet expresso pour vous assurer qu'on continuait la formule, même si la situation internationale ne s'y prête pas vraiment.